Hey, salut tout le monde, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolé, j'ai été vraiment très occupé ces derniers mois à préparer un projet un peu personnel. Euh, et aujourd'hui, je voudrais quand même vous emmener, alors j'ai plein de trucs à monter, et plein de trucs à vous montrer, ça fait plus d'un an que j'ai plein de rushs qui sont pas montés dans mes tiroirs, mais tant pis. Aujourd'hui, je prends le temps de vous emmener sur un nouveau format, euh, je vais laisser plus la caméra parler et faire... Une vue de l'intérieur de ma journée de lundi dernier. Lundi dernier, je suis euh, euh, parti me faire euh, le sud des Bauges en vol rando. Donc, ça a été toute une journée de vol rando. J'ai fait 5 vols. Euh, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je voudrais juste poser un petit disclaimer. N'oubliez pas que même en vol rando, on ne peut pas se dédouaner d'avoir les autorisations des lieux de décollage et d'atterrissage. A bon entendeur, salut et profitez bien de la vidéo. A la prochaine. Ciao Aujourd'hui, je pars pour un trip. Marché bol me fait un petit euh, kiff de faire tous les décos sud du sud des Bouges. On va voir ce que ça dit. On commence par une petite montée au cire. Voilà, on arrive au mal passant et on commence à avoir la vue. du premier choix, soit je file à mon basin et sous la 3 du Nivellet, soit je monte au CIR. Donc euh, merci Pedro pour ce air 14, 18, ouais, ça fait son problème euh, au CIR, je pas besoin d'aller à la 3 du Nivellet tout de suite, on va y aller en volant. C'est parti, on arrive au chalet du CIR, 1 h 3 qu'on monte, 1000 mètres de niveau C'est beau, il n'y a plus qu'à monter. Tout là haut. Donc l'idée c'est soit on passe la croix du Nivolet et on plonge derrière le plus loin possible pour aller jusqu'à la pointe de la galope, soit je pose dans les champs à mon en dessous là. Je reviens sur mes pas, juste là-bas, que je reprenne le sentier qui est là, là, tac, tac, tac, tac, pour aller décoller. Nickel, impeccable. Magnifique ces petites falaises ici. J'ai raide sous la croix quand même. J'ai fait qu'une fois ce chemin, je crois. Il est magnifique. Ouais, je suis pas encore arrivé à mon déco parce qu'en fait c'est un peu plus loin que ce que je prévoyais. Et je vais passer par le haut, juste, juste sous la croix du niveau. Voir si ça le fait. Parce que je sais que ça décolle aussi là-bas. On va voir là où j'arrive. Bon, bah l'option à laquelle je pensais n'est pas bonne. Euh, c'est un petit peu court pour décoller, disons que c'est pas assez alimenté pour vraiment faire un truc bien pour l'instant, donc je vais tenter autre chose plus bas. On va voir si je trouve un beau déco. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible par là, sans arriver à l'Obeta ou à mon Termino, le plus loin possible. Et de monter à la pointe de la Galap qui est à gauche là-bas. Et après de remonter au marge arrière. Wow, voilà, C'est bon, j'y suis arrivé, hein. cool. Je suis là-bas. Bon, ben, je suis baisé parce que euh, la boulangerie elle est fermée à saint jean darvais Je suis vraiment niqué. Je pensais que je trouverais à bouffer ici. Donc, il va falloir juste que je me tape euh, les trois barres de céréales. J'en ai déjà bouffé une et deux compotes. Donc, euh, ça va faire juste pour la journée. J'ai pas trouvé de flotte non plus. Bon, J il me reste deux litres d'eau. Je vais te toquer chez l'habitant au bout d'un moment. Le plus déprimant, je crois, c'est qu'il faut que je descende tout au fond du trou et après seulement je commencerai à monter là-haut. Comme quoi je voulais vraiment traverser là-bas, mais c'est pas possible. Il y a un chemin qui traverse à gauche. C'est magnifique comme endroit, je ne connaissais pas ce trou de l'enfer. Superbe Allez go C'est cool, Superbe On voit bien, là, franchement Margeria, le poney. Et bon. Ok, derrière les arbres la galope, là où je vais. On va se mouiller de plus à peu près. Moi ouais, je me fais une petite pause parce que je suis vraiment quand même cassé là. Et on est plus gros. On va monter là-haut. J'ai vraiment la dalle. Bon. Voilà, ça commence à tirer salement là. Je vais la monter de la galope. Et.. Pff. Ouais, ça fait déjà deux heures que je suis parti de saint jean de en fait. de rien, je pensais que je mettrais deux heures à monter. Ça va plutôt être trois. Bon. Ok. Trop bien cette application Sunto sans déconner. Quand on en est à s'arrêter dans la montée, c'est que le jeu commence à descendre salement. 1040 des plus depuis le de départ de... Le Saint-Jean-Marvais. Oui. 2h30. Les mouches m'emmerdent. On va le sommet. En fin de la galope. Ah. Je suis ragé. S'il y, y, y avait un ou deux thermiques, ce serait vraiment bien. Je vais me bâcher comme un crétin là-bas. Ouais, C'est un peu une décision difficile. Est-ce que je C'est chaud là. Passe pas, putain, il manque un Alors, ça, je de... comprends. On balle, ça va faire mal. Oh, c'est un peu brutal hein Et ben voilà, ça c'est fait Juste là, j'ai plus qu'à récupérer le chemin du col de la Verne Et paf, on se remarche derrière Ouais, paf, avec combien de mètres de nivelé Je suis juste au niveau de 950 Et je monte à 1800 Ok, allez Bon bah je fais un peu de jardinage pour arriver à la route c'est juste en dessous. Voilà. J'ai soif. Ah. toujours autant et je dois appuyer comme un troll du nombre de mouches qui, euh, qui tournent autour supportable c'est capteur là, partout n'importe quoi c'est plus qu'à monter là bas sinon c'est les de là mais j'ai pas envie de... envie de me reposer monter un peu plus pour aller un peu plus loin après souffle assez fort mais je pense que ça fait on va décoller c'est beaucoup mieux là Chier pour décoller du Margeria, horreur. Ouais, l'abdé le plus loin possible, mais je crois que c'est le plus loin possible. Même pas si ça passe les arbres encore devant. J'aurais bien aimé arriver plus haut là-bas. Allez, ça va passer les arbres, je vais pouvoir poser là-bas. Ça se sens -là, ça dit quoi Et voilà, on a essayé, on est à la fête là. je suis en train de remonter au Cire, 3 km, un petit vol, ça, c'est dire que ça va peut-être boucler, on reste la de montée jusqu'à la Cire Sud, normalement derrière ça boucle, les rondelles qui s'éclatent, le petit vent du Sud qui va bien, ça va faire Voilà Bon bah on arrive à la voiture, ça y est, énorme journée, j'en ai plein les pattes, je suis bien fatigué. J'espère que l'aventure vous a plu. Je vous dis à bientôt. Avec la petite pisse. C'était quand même fort bon. Allez, ciao